Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment opérer des mouvements simples sous scratch avec un objet ou un personnage. Alors tout d'abord, dans la partie script à gauche, on va utiliser les blocs de couleur bleue qui sont utilisés pour le mouvement. Ici par exemple si on clique sur la brique avancer de 10 pas. Si on clique sur cette brique, vous allez voir que le petit personnage à droite avance de 10 pas. Si on veut le faire avancer moins vite, il vous suffit de sélectionner le chiffre et de mettre par exemple 2. En cliquant dessus, vous allez voir qu'il avance beaucoup moins vite. Si vous voulez le faire avancer beaucoup plus vite vous augmentez donc le chiffre pareil vous cliquez dessus vous voyez que votre personnage avance beaucoup plus vite alors si vous voulez le faire avancer mais dans le sens inverse il vous faudra donc donner un chiffre ici négatif alors par exemple on met moins 5 et on va cliquer dessus. Vous pouvez voir que votre personnage recule. On utilise le bloc tourner à droite de 15 degrés. Si on veut faire tourner notre personnage de 15 degrés à droite. Vous pouvez voir qu'en cliquant dessus, votre personnage s'oriente à droite de 15 degrés. Même chose. À gauche ici vous avez la brique tournée à gauche de 15 degrés si vous cliquez dessus votre personnage s'oriente et tourne à gauche et tourne de 15 degrés si vous voulez faire avec une plus grande valeur vous changez donc la valeur 15 on peut mettre « 30 et vous voyez ici il tourne beaucoup plus vite si on met 180 degrés vous voyez beaucoup plus rapide vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser qui est ici alors avec cette brique votre personnage va glisser en une seconde à un point donné ici les coordonnées que vous avez montre que votre lutin se trouve à cette position si vous voulez par exemple faire avancer votre lutin ici vous voyez que les coordonnées changent donc dans la valeur qui est ici je vais changer les coordonnées, et en cliquant dessus pendant une seconde, votre personnage va glisser vers la zone que vous allez demander. Alors, ensuite, on va travailler sur le déplacement donc de notre Autre brique qu'on peut utiliser, celle qui nous permet d'orienter notre personnage. Ici, vous avez la valeur 90. Si on clique dessus, vous voyez, le personnage s'oriente à 90. Ici, pour changer la valeur, vous cliquez à l'intérieur. Et vous avez une petite aiguille qui vous permet d'orienter le sens que vous voulez. Par exemple, 0, hop, vers le haut. moins 90 180 et donc 90 pour supprimer ce que vous avez fait dans la zone de script très simple, vous avez deux méthodes soit vous cliquez et vous poussez les briques dans la partie script ça l'efface automatiquement soit vous cliquez sur la brique bouton droit de la souris et vous faites supprimer le bloc je vais vous montrer maintenant donc comment créer un script pour déplacer votre personnage avec les flèches de votre clavier alors on va d'abord utiliser un bloc événement quand la touche et on va utiliser la flèche du haut et presser. Alors, on va faire avancer notre personnage du 10 on va l'orienter alors en cliquant ici on va l'orienter vers le haut maintenant en cliquant sur le petit drapeau vert vous allez utiliser votre flèche pour votre personnage vers le haut. Alors ici vous avez deux façons de le faire, soit vous entrez de nouveau les briques un par un pour la flèche du de droite, ou vous faites un bouton droit sur le bloc, vous faites dupliquer, vous le déplacez juste à côté et vous changez flèche haut par flèche de droite. Alors ici, on ne va pas l'orienter en haut, mais à 90 degrés pour aller à droite. Donc maintenant, si vous appuyez sur votre flèche de droite, votre personnage va se déplacer vers la droite. On fait la même chose pour la flèche du bas. Donc ici, on change flèche haut par flèche bas. L'orientation... Alors, on va descendre jusqu'à 180 degrés. Vous allez appuyer sur la flèche du bas, et votre petit personnage va se déplacer vers le bas. Dernier bloc pour la flèche de gauche. Alors, ici, on va voir qu'il y aura un petit souci. Alors, à gauche, hop, c'est moins, moins 90 degrés. Maintenant, si on appuie plus sur la flèche de gauche, vous voyez que votre personnage était en bas et va vers la gauche. Alors pour ce faire, on va se rendre dans notre costume. Ici, votre personnage, vous allez le dupliquer et utiliser l'orientation horizontale pour avoir votre bonhomme vers la gauche. Ici vous renommez gauche, on revient dans code et dans la partie code, on va enlever, orienter, on va aller chercher le costume gauche, vous voyez ici donc que ça s'avance toujours à euh, gauche mais qu'il faudra peut-être utiliser le bloc orienté. Là, vous voyez que votre personnage se déplace à droite. Donc, on a vu tout à l'heure que une valeur négative permet de l'emmener dans l'autre sens. Donc, si on clique de nouveau sur la flèche gauche, vous voyez que notre personnage s'avance dans la direction de gauche. Donc voilà un petit tutoriel donc sur comment effectuer les déplacements d'un personnage ou d'un objet avec les touches du clavier.